Oh, oh c'est le Binette, bonjour Madame Binette, ça va Yeah, Allez right. ah, la petite santé right. Comment ça va la petite santé All right, Hein Combien de Température Euh... 37. Pas beaucoup ah, c'est pour beaucoup, ça. Ah, oh, bah, j'ai 38, ce matin, Madame Binette, moi. Ah. La température, vous la prenez comment À l'ancienne ou à ah. nouvelle heure, Madame Binette In the veut the... Air. Yeah. Nouvelle heure, électronique, yeah, yeah. yeah, yeah. ah. yeah. dans l'oreille, yeah. dans l'oreille aussi. Bon, ça va, vous avez vu, c'est pas voyant. Hein. vous savez qu'on va peut-être pas s'en sortir comme ça, Madame Ginec. Oh. Vous savez que ça va être, ça va être raide quand même. Hein. Oh, it's hot. Ah, je sais pas, là, mais... Euh... Nobody, nobody, nobody, nobody. C'est trop dur, hein. vraiment. Oh, Ginec. yeah. C'est il y a des fécu... difficultés Oui. Right. Ah, ah, si. Il faut pas être fou, vous avez vu, t'as kiffé Oui, c'est très bien. Oh là là là là, là. c'est oui. beau. Hein. Vous savez qu'on n'est pas. Nous avons eu les berges. Vous savez qu'on n'est qu pas embêté par les humains, vous avez vu, il n'y a pas vraiment. Ah, ben non. N'importe qui, n'importe Je veux dire, bientôt, c'est les oiseaux qui vont nous envahir, madame Minette. Vous je Hitchcock, il avait raison, hein C'était quand même... Euh... C'était un visionnaire Qu'est-ce yeah, yeah. yeah. qu'il y a là Ah oui, oui, des oiseaux, là, Madame Minette, yeah. ouais Ah oui Oh, c'est yeah. un merde, là ah. Si Never mind ah, Quand même, Madame Minette, vous avouerez... Ouais ah, Vous avouerez quand même que c'est très dur, souvent Ah oui C'est trop dur, Madame Minette C'est grave uh, yeah Too